Never get relaxed in bandit chaddy No yo can't get to me with your talk Steve Achet say Never get bandit chaddy We say no whole no, no compad see it at all Anthony Lyon, watch your name, I de big project when I tell you this pas baisser les bras Jeune homme, jeune fille, n'abandonne pas le combat Boyoy, <muches> entreprends et bats-toi Laisse personne te tirer vers le bas <muches> Pour être bien dans son esprit, il faut s'accomplir. Ne laisse jamais l'adversité te ralentir. Le passé c'est le passé, donc faut se tourner vers l'avenir et rester positif. 2018, ça a plus le temps de faire longtemps, faut qu'on prenne de l'ampleur. Et quand on parle pas d'avenir, on est sans sur même si les temps sont durs. Et en la suite, en s'affirmant, donnant l'élan, générant le mouvement. Battre le furet, la mesure, pas le chauffe. de pour prendre des résolutions Ça c'est pour les gens que j'aime Et ceux qui font pas de problème Les autres j'en crée des proverbes Je lingé ma vision au-delà de l'ennemi On dit disant que je vais prendre du courage ça me fait Réalise quand il s'agit de partir très loin de chez toi Garde la liste et la suite de tes idées C'est pas n'importe quoi Si dans ton esprit subsiste le moindre doute à cause des vampires, Lâche quau dessus existe une énergie qui te guide pas à prépare Seuls les oppresseurs ne comprendront pas ton combat Je te le dis que dès lendemain meilleur sont réservés aux fils de qui vole l'énergie du grand papa? Mais le jour viendra où justice règnera pour toi et moi. Le jour de gloire est arrivé Contre nous de la tyrannie L'étendard sanglant est lavé Entendez-vous dans nos campagnes Mugir ces féroces soldats Qui viennent jusque dans vos bras Et faire la fête à Basilia Sous le soleil de la Méditerranée Je flamme. Pour méditer, année après année, je pose l'ancrage. Le peuple se s'unir au cas des barrages. A tous les enfants du pays, passe leur message. L'esprit de la détermination comme héritage. La force qui construit ma nation, c'est le métissage. La richesse est un contre la partage. Cette vibration qui nous unit, faut qu'elle se propage. It's <laughs> for for the right now. Man, say Now, brothers and sisters, good night. I hope you're feeling alright. I <laughs> I <laughs> A ah ben notre picture pour l'humanité et une offense Oh oh oh, qui donne à danser respect les ladies tout en donnant la cadence Oh oh pas de décadence C'est juste une prise de conscience Anthony Lion where we are Big up, big up, select un bloody lion Oh oh oh, qui donne à danser respect les ladies tout en donnant la cadence oh, de décadence, rabaisser nos vous pour l'humanité et tu te penses oh oh, oh, toi qui donne la danse et les ladies tout en donnant la cadence, oh, oh, oh, et pas de décadence, c'est juste une prise de conscience, Comme un